Le printemps, place à la verdure. Ah, et je rentre à la maison. On approche. Leadership demande autorisation d'atterrir. On a pas du capitaine une boucle de pâte. Attention, décontamination... Ont... Alors C'est comme ça Oh oui, professeur, délenchez vous Brrr. Trop sexy. J'ai les connectiques qui chauffent. Décontamination par ont... Bon, bon, Fundo. Ah bah, professeur Je venais justement à votre rencontre. Bah la même hey, chose Tu veux savoir ce que mon humain a fait Ah, oh, c'est trop drôle Non, je m'en fous de ton humain. Le mien est tellement... Ah... J'en perds ma bande passante. Oh, les dégage. D'accord. J'ai été occupé dans mon labo. Eh bien, j'ai ramené des petits objets. <rire> Ça moi m'en capitaine. Euh, ceci. Voilà qui est intéressant. Eh bien, je pense que les Ferengis sont ravis d'acquérir un tel objet. Après tout, les Ferengis prennent tout et n'importe quoi. On pourra peut-être faire gonfler les prix. C'était un moyen de communication de TX-183. De communication Eh bien oui, c'est très simple. Il tendait la chose, comme ceci. Parlait dedans en plaçant la bouche aux extrémités. Et pour écouter son interlocuteur, il le plaçait à l'oreille. Eh oh, vous m'entendez de toute façon, le projet fut abandonné car jugé trop dangereux. Oui, mais ça n'a pas l'air de très bien fonctionner non plus. Il se prenait les pieds dans les fils qui traînaient un petit peu partout et causait de graves accidents. Euh, je vous ai ramené autre chose. Alors, j'ai trouvé un truc qui sent un peu bizarre. Ah, si c'est bien ce que je crois, capitaine, les habitants de TX-183 appelaient ça du parfum. Et ça sert à quoi Eh bien, certaines personnes, par manque d'hygiène, s'en mettaient pour masquer les odeurs. D'accord, donc on pouvait suivre quelqu'un qui avait une mauvaise hygiène par l'odeur du parfum. Exactement. Bon, j'ai encore un truc. Ceci, professeur. Eh bien, quand deux tribus se faisaient la guerre et qui voulaient mettre fin aux hostilités, ils fumaient, autour d'un feu de joie, le calumet de la paix. D'accord. Il va falloir que je l'étudie de très près. Très très près. De très près. Vous n'avez plus rien? Euh non, j'ai pas eu le temps de.. Donc je repars à l'aventure. Oui mon bon capitaine. Bon. D'accord. Et hey, voilà, si t'as kiffé la vidéo, n'oublie pas de liker et de partager. Il y aura d'autres vidéos space tozy. Donc, si tu ne veux pas yuper, abonne-toi et clique sur la cloche. Tu as trouvé le troll t'a caché. Dis-le dans les commentaires. Allez, à plus